sérum Ça va, ça va, ça va. Ok. Bon courage, la médic. pas mais... de temps, Plus léger qu'à Notre-Dame-des-Landes. Oh, J'ai connu Notre-Dame-des-Landes en 2018, du coup. Ah oui. <rire> oh, putain. bon, là, une balade de santé. Ouais, l'outre-poutre, si ça t'intéresse, commence à ressortir les, les documents sur YouTube. Ah putain oh. Ça a toujours un goût de chiotte, hein. ils en font pas en menthol. Oh, T'en <rire> ah. fais à la pas la fraise, ça serait bien hmm À la fraise, ouais, ouais, ouais, oh, carrément Oh. Moulons, des, des saveurs, un, un bon goût de paix tu sais, quelque chose qui va bien. La pêche Ah oh, oui Ah oh, la pêche, la banane oh. Chouette euh... Putain, ils sont... ils sont beaucoup quand même. Bon ce qui est bien c'est que c'est bien la merde parce qu'il y a leur commandant qui est roule en plein milieu et normalement ils y mettent pas. Oh, ouais. Il a besoin d'être sur le terrain. Ah. Désolé pour vous hein. Et bah, désolé pour toi aussi, hein. ça ira. Oh, on a en Charlie, on est sauvé. Ah. Oh. 몇 초만 기다려. 아, 체크스. Sortez-vous de là, sortez-vous de là okay. Cassez-vous J'ai du jus d'orange. Ah, si vous voulez, ouais. Un instant. Attention. Médic, ici Ça va Ça passe enfin, enfin. Journaliste, photographe. Médic Elle est là, Médic. Médic là. Ici. Elle n'est pas grande, mais elle est là. Excusez-moi. Ah, vous voulez Sortez, sortez On oui. on oui, un... Il n'y a Il y a de merde. Ouais, pas Allez, a Alors, a a à part vos serveurs des plaques les caseuses Cassez-vous. Cassez-vous. Cassez-vous. vous Pardon. Bon courage, fais gaffe à toi ah non, Bonne route, faites gaffe. Par là, ça va être safe. faites le sortir, allez, laissez-les passer quoi. Laissez-les passer, les blessés, putain. Putain. Laissez-les passer, s'il vous plaît, quoi. Désolé. Allez, merci cassez la police. cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous la vous C'est vous de là. ce qui est ça Merde Putain. ça ça ça ça va aller? Ouais, ça va. Courage. Sortez-vous là. Putain, on va pas. C'est capitaliste. Non. Non. C'est moi, c'est moi. Faites gaffe à vous, courage. Désolé pour les yeux. Un voile de gazos. Ouais, un pour toi, mec. était dur. C'est la marade Sors pas, ouais, pas ouais, ouais. de là. Courage les gars Encore un petit peu, genre 20 mètres, tout ça, du carton. Médic Médic Quelqu'un du sérum Du sérum, tu vois C'est bon Encore un petit coup. C'est en mets Courage, fais gaffe à toi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 Parfait. Bon courage pour la journée. Ah. Ça doit être BFM ça. Allez! Et puis! Ah, je suis désolé, je suis énervé. Je sais que je devrais pas faire ce que je suis de faire. Je suis énervé. mais ça a le Salut! Ouais, à toi! Ah, Ça va depuis tout à l'heure? T'as réussi à trouver. Euh... Ouais, on je... Tant mieux! C'est bien Ouais. Fais gaffe à toi, hein, le meilleur. Ouais, La Ah, ah Courage. Ouais, ouais, ouais, tu veux du sérum Ça va, ça va, ça va. Ok. Bon courage, le médic. Pas quoi de temps, mais... Qu'à Notre-Dame-des-Landes oh J'ai connu Notre-Dame-des-Landes en 2018, du coup. Oui. là c'est une balade de santé. Ouais, l'outre-poutre, si ça t'intéresse, commence à ressortir les, les documents sur YouTube. Ah putain Ça a toujours un goût de chiotte, hein. ils en font pas en menthol. Ah t'en fais la pas fraise, Ça serait bien hmm à ah, la fraise, ouais, ouais, ouais, carrément. Des ouais, fraises, les oh. fraises melon, des des ça va bien. Un bon goût de paix, tu sais, quelque chose qui va bien. La pêche Ah oh, oui Ah ouais. oh, la pêche, la banane. Oh. Chouette ils sont... ils sont beaucoup quand même. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on suit bien la merde, parce qu'il y a leur commandant qui est en plein milieu, et normalement, ils jouent pas. pas. Oh, ouais. Il a besoin d'être sur le terrain. Désolé pour vous, hein. C'est bas, désolé pour toi aussi. Ça ira. Oh, on est en Charlie. On est sauvés. Tant pis. Ah, putain. Ah, ça fait très bien. C'est ça. They took them. Pardon, c'est correct. vas-y. Ça va les gars, courage ouais, On prend du plaisir là hein. Pas plus qu'à notre Namdéland Ouais bah <rire> oui <rire> par là à voir Oh, je suis pas malade, et je suis triple vacciné malheureusement pour moi. Pas de problème. Bon courage. Et faites gaffe à vous. on va Ah putain, merde. fais C'est tout le monde! Super je sais pas me. il tu veux a pas de métro je peux pas rien, je sais pas où aller. Mais quoi Pourquoi ils font ça là-bas là, Je suis place à vie en fait. Putain. Putain, -tout putain. trop, trop j'en ai rien à foutre putain. Tu les merdais, tu peux plus. Salut Blast Si jamais j'ai essayé de contacter la rédaction pour une enquête sur Notre-Dame-des-Landes, et ça entre autres. Normalement, bah... J'ai envoyé un mail... Si t'en as parler, c'est de la part de l'outre-poutre. Bon courage, fais gaffe à toi I'm sorry, Ouais ah ouais je suis avec eux c'est bon. Ça va faire froid, ça va être plus. Attention, Attention ça va tirer, fais gaffe ta tête Ouais ouais ouais Fais gaffe ouais. Jusqu'à 19h! Réunissez-vous, réunissez-vous, les camarades! Et, on se réunit! Vas-y! tout là! On est ensemble, les camarades! Les travailleurs! Les chauffeurs! Les retraités! Les ouais. sont les jusque-là en fait. Allez, ouais. Je suis devant, Ikaï. Ouais de, ouais ouais c'est tout, le monde déteste la police, c'est tout. Le monde déteste la police, c'est tout. Parce là Parce chez vous là. Entrez chez vous Suicidez-vous C'est pas très sympa. Putain, il passe ici. Je fais quoi Ici, la France, pas le Macronistan. Ici, c'est la France, pas le Macronistan. Ici, c'est la France, pas le Macronistan. Ici, c'est la France, pas le Macronistan. Stop ah, yeah. pour ces connards qui sont à l'étace oh. Mais qu'est-ce que vous faites oh. Mais qu'est-ce que vous faites Attention à toi Ils vont sauter à tous. Non, pas au niveau du poteau. Ça c'est Ouais. On plus je suis derrière. Gaffe aux civils, devant, merde Et non mais ils nous <coughs> <coughs> <La> <3. coughs> Pourquoi Pourquoi, lui Pourquoi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 des retraites, notre pays va mal, les dérives autoritaires s'enchaînent, alors il est de notre devoir de mettre fin à cette, à ce bordel, à ce cirque, à, cette déri à ces dérives autoritaires. Moi j'ai 18 ans, je suis dans la rue depuis l'âge de mes 14 ans, aux côtés des Gilets Jaunes, qui m'ont apporté cet éveil, cette culture politique, alors que je viens d'un milieu où on ne fait pas de politique, je suis d'origine cigane, je viens de ces milieux où l'on condamne à l'interdiction de ne pas savoir. Et ce mouvement des Gilets jaunes, il m'a émancipé. Il m'a permis de prendre conscience des enjeux de notre temps, de l'urgence écologique pour ma génération, de l'urgence sociale, du fait que, eh bien si ma grand-mère, elle galérait à l'âge de 80 ans pour se nourrir, ce n'est pas normal. J'ai pris conscience de cela. Ma génération en prend conscience. Mais il faut que tout le monde prenne conscience de l'urgence de notre pays qu'il y ait 300 000 personnes à la rue alors que les, les records de bénéfices s'enchaînent, alors qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans ce pays, au point qu'on ne peut plus le stocker physiquement tellement il y en a. Il faut le partage des richesses. Mais aujourd'hui, M. Macron, son gouvernement, il ne sert les intérêts que d'une minorité. Il ne sert pas les intérêts des Français. Il a été élu avec à peine... 20% grosso modo de la population, il n'est pas légitime. Et notre devoir, citoyen, citoyenne, être humain qui m'écoutait, c'est de s'insurger, c'est de se mettre debout, de se mobiliser, de leur faire face, de ne pas avoir peur, de s'inscrire dans l'héritage des communards, des révolutionnaires de monde. il en reste encore. Ah ouais, d'accord, ouais, elle reste encore là, regardez. Ouais. C'est quoi ça, c'est de la... Des lacrymogènes. Et pire, euh, Le pire, okay. le pire c'était les euh, bf 4 à Notre-Dame-des-Landes, c'était des... C'était des, des Grenades... tu connais les noms, etc, Ouais, ouais Notre-Dame-des-Landes, j'ai été là-bas, en 2018. Montre-là, c'est pas Montre, montre, euh, montre, euh, montre ah. le code, là, le, je veux dire, la, la référence. MP7 2022, comme tu vois ici, c'est l'année de fabrication. Normalement, ça se périme au bout de 10 ans. Pareil pour les bf 4 Là, c'est les grenades de désencerclement. Elles ont été remplacées par les GM 2L en 2020. Ouais les trucs en peloton là avec 16 là avec le euh... non pas les pas les noirs pas les noirs ouais, ouais. pas les noirs enfin non enfin, les grenades à sur... les, les grenades de descente simplement c'est les noirs les grenades les noirs, surdissantes ouais. mais il y en a 16 par chaque côté je le connais ouais, ouais. les grenades à surdissantes c'est des cochonneries, c'est celles qui explosent et celles-là elles étaient périmées à Notre-Dame-des-Landes, il y avait un lot qui était périmé, ce qui fait que tu pouvais avoir des grenades qui n'explosaient pas ou elles explosaient plus tôt ou plus tard. Mais celle-là c'est quoi Celle-là c'est un fumigène. ça contient 8 palais noirs comme ça. Ouais pas. Ouais. Ah, il y a parce huit que l'autre, il y a 32. Dans l'autre, il y a 32. Faites gaffe à toi. Oh, oh Vor okay, uns gehen Bon courage! Dispositif aussi. Là-bas aussi, dispositif. Putain, mais quelle connerie! Il y gens qui essayent de passer. Ah, il laisse pas partir. Ah, il y a le. Du ouais. goût, on doit passer. Putain, quel scandale. On a beau. Putain. Ça a pas de sens, quoi. Oh non, mais putain. Le oui, gilet à grenade. Il est On n'a pas fini le truc. Ouais. On n'a pas fini le. Ouais. Oh, allez le de, de, de, de, de euh, des armes là qu'on utilise pour la, le désenchantement. Ouais. Donc j'ai vu qu'il y avait la, il y avait des trucs avec euh, euh, 16 ouais. pelotons. Allez <rire> Macron au poil Allez, un poil Macron au poil, Macron Ça marche